Bonjour Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire quelques petites propositions afin de passer de superbes vacances. En effet l'été c'est l'occasion de la ferniante au soleil ou à l'ombre avec un bon livre. Mon premier conseil, c'est un roman de Karine Slaughter qui se nomme Une fille modèle. Nous sommes à Pickville, dans une petite ville des états unis Deux individus cagoulés rentrent dans une ferme qui appartient à la famille Queen. Dans la ferme se trouve la maman, Madame Queen, et les deux filles qui ont 13 ans et 15 ans, Charlie et Sam. Cette soirée deviendra la pire de leur existence. En effet, l'une des deux filles va être enterrée vivante, laissée pour morte, et l'autre réussira à se sauver. 28 ans plus tard, Charlie est devenue avocate, comme son père, et elle va retourner en enfer lorsqu'une jeune fille de 17 ans va rentrer dans un collège, armé et elle va tirer. C'est un thriller qui traite du traumatisme, du pardon, de la justice à l'américaine, avec de multiples rebondissements. Il vous reste encore du temps, puisque vous êtes en vacances, voilà mon deuxième conseil. Il s'agit de « Rebelle » d'Anna Godberson. Alors là, il vous faut beaucoup de temps puisque ce n'est pas un roman, mais quatre romans. Et alors, dès que vous aurez commencé le premier, vous allez tous les enchaîner. Nous sommes à nouveau aux états unis mais ce coup-ci à Manhattan et dans les années 1890. Dès le premier chapitre, on assiste à l'enterrement d'Elisabeth, un des personnages principaux de cette série. Ensuite, nous retournons quelques mois en arrière afin de découvrir ce qui lui est arrivé. Elisabeth est issue d'une illustre famille de Manhattan et elle doit épouser Henri, le plus beau parti de New York. Ce mariage est un mariage sans amour puisqu'il est arrangé d'avance afin de permettre à la famille d'Elisabeth d'éviter la ruine. C'est un mariage sans amour, oui, mais alors qui va faire énormément de jaloux. C'est une superbe série autour des conditions des femmes à cette époque, remplie de potins, d'intrigues, de trahisons. Même si les couvertures peuvent paraître frivoles avec ces grandes robes de bal, c'est vraiment une série, on va aux profondeurs de, de, de l'âme humaine et, et surtout de l'histoire des États-Unis et l'histoire des femmes aux États-Unis en 1890. Bon, j'espère qu'il vous reste encore quelques semaines de vacances, puisque là, c'est une trilogie que je vais vous proposer. Il s'agit de Six of Crows de Leg Bardugo. Nous quittons les états unis pour la ville de Ketterdam. N'allez pas dans vos atlas chercher où elle se trouve, elle n'existe pas. L'auteur l'a entièrement inventée, mais en se basant sur Amsterdam. Dans cette ville, il y a le Barrel. Le Barrel, c'est un quartier plutôt mal famé où l'on trouve les maisons closes, les maisons de jeu, et il est tenu par les gangs. Kaz Beke est le second d'un des gangs, les Dregs. Il est sans pitié, sarcastique et extrêmement intelligent. Il accepte une mission improbable afin de réussir à gagner plus d'argent et pouvoir quitter le gang des Dregs. Pour avoir une chance d'y arriver, il va s'entourer de cinq individus aux talents divers et fabuleux. Les Six of Crows sont nés. C'est une trilogie captivante et très originale. Les six protagonistes sont tous très attachants avec des histoires de vie compliquées, sordides et traumatisantes. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et surtout de penser à prendre une valise de plus pour tous mes conseils. À bientôt!